Francesca Fetful, vice-présidente de Cap Excellence et présidente de la Commission Culture. Alors nous sommes ici à réminès Souta euh, en conférence de presse pour parler un peu de la façon dont nous allons, nous Cap Excellence, encadrer le carnaval de Pointe-à-Pitre. Alors ce carnaval, nous avons l'habitude de l'encadrer parce que chaque année, les dimanches précédents les jours gras, il y a toujours un déboulé de groupe à peau et il y a toujours un public très important. Donc nous avons l'habitude de, de les encadrer. Et cette fois-ci, comme c'est un peu euh, plus précipité, parce que d'habitude nous avons une année pour préparer le carnaval, et là nous allons, euh, Cap Excellence va mettre les moyens qu'il faut en termes de, police, de policiers. Nous avons les policiers municipaux de Pointe-à-Pitre, ceux des Abîmes. Nous avons des ABSS, nous avons aussi des agents de sécurité. Et il faudra que la population soit assurée qu'en qu termes de sécurité, il n'y aura rien à craindre. Bon. Bonsoir. En fait, euh, on est là euh, aujourd'hui à la conférence de presse, c'est surtout pour annoncer les mesures et les, les mesures et différents protocoles qui ont été arrêtés pour euh, les prochains dimanches de carnaval. Déjà en premier lieu, celui du 13. Voilà, donc euh, le principe, c'est que le carnaval va se faire avec des personnes qui seront testées, ou soit dans les groupes, auront, il y aura des autotests. Et euh, surtout, ce que nous demandons au niveau du public, que les gens puissent avoir leur masque qu'ils évitent de s'agglutiner au même endroit mais surtout qu'ils en fait, qu'ils nous aident à continuer cette période euh, de carnaval, même si nous avons commencé tard, mais surtout euh, d'avoir leur masque de façon à ce que nous ne créions pas de cluster et que les choses euh, s'aggravent davantage. Voilà, le but de cette conférence de presse euh, avec le directeur du cabinet du préfet, c'était en fait ça et les différentes personnes qui ont pu travailler en lit en âge depuis un moment pour essayer de trouver en responsabilité et en conscience une manière de faire le carna carnaval, euh, d'ébouler dans les rues en toute sécurité. Voilà, donc euh, je suis Ninette euh, de Moon Kimoon. je suis la vice-présidente de, de Moon Kimoon, MKM, pour faire plus court. Voilà.